Bonjour, bienvenue dans la vidéo le Reiki Magnétisme Intuitif Donc pour les élèves qui ont suivi ma formation gratuite sur les âmes survolées sur le groupe Facebook des âmes survolées euh, si vous ne l'avez pas suivi, je vous indique euh, le nom Facebook ici à rentrer dans Facebook ou bien alors le site encore ici pour accéder à la formation et suivre les vidéos en question avant de suivre celle-ci sauf si vous êtes déjà un peu initié euh, le, le, le reiki, reiki magnétisme intuitif que je propose euh, contient un protocole donc il faut demander la protection du divin ou des anges euh, quand, quand, quand on fait du, du magnétisme intuitif euh, donc par exemple euh, c'est quand on a une douleur quelque part comme faisait nos mamans venir déposer nos mains réveiller nos mains d'abord en les frottant bien mettre des huiles essentielles si on a envie euh, toujours commencer par un nettoyage de l'aura euh, et alors ensuite, déposer nos mains euh, sur les chakras en question qui nous blessent ou euh, sur les endroits euh, où on a mal, euh, où on ressent des blocages, où on ressent des tensions euh, voilà, c'est un peu euh, retirer le protocole Reiki et aller en fonction de votre intuition, selon vos ressentis corporels euh, sur les endroits où vous avez besoin euh, d'avoir de l'énergie. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, laisser parler euh, son intuition, laisser parler son cœur, être attentif aux, aux ressentis corporels et vraiment venir déposer ses mains soit sur les chakras en question, soit sur les lieux, les endroits euh, en question. Euh, où vous ressentez que vous manquez d'énergie, euh, vous pouvez aussi par exemple euh, venir souffler sur vos mains pour euh, dégager des énergies négatives que vous emmagasinez en, ven en venant toucher intuitivement euh, les parties de votre corps euh, et alors vous pouvez aussi aider l'énergie si par exemple vous avez une énergie bloquée dans l'épaule à ce moment là vous pouvez diriger l'énergie euh, vers, euh, vers la main pour qu'elle continue à se disperser euh, dans tout le bras par exemple euh, vous pouvez faire ça avec les bras, vous pouvez faire ça avec le corps donc vraiment diriger l'énergie pour qu'elle descende jusque dans vos pieds et qu'elle traverse vos pieds jusque dans le sol pour être ancrée dans le sol. On peut le faire à l'inverse aussi, aller chercher les énergies telluriques au niveau des pieds, faire monter les énergies telluriques jusqu'à la tête pour favoriser l'ancrage. Euh, masser euh, le chakra coronal. Euh, pour, euh, pour faire passer l'énergie tellurique en douceur. Euh, enfin voilà, il y a plein de techniques euh, que, je vais, que je vais vous expliquer en détail dans les prochaines vidéos. Euh, mais voilà, pour l'instant, euh, ma vidéo ici consiste à vous initier au Reiki Intuitif sur base de ma formation. Euh, donc je vous remercie déjà d'avance d'avoir suivi ma formation. Et apparemment, vous avez l'air de vous en sortir seul, puisque je n'ai aucune réponse de votre part. Mais c'est très bien comme ça. Mais j'insiste quand même, euh, si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin d'explications par rapport à certaines choses, je reste toujours disponible via le mail qui s'affiche ici en bas. Voilà. Voilà pour le Reiki Magnétisme Intuitif. Donc, je le répète, c'est vraiment laisser parler son cœur, chakra du cœur, cœur, chakra, chakra du cœur, cœur, plexus, cœur et, euh, et, euh, et les, se laisser aller à ce que, le, à ce que notre cœur nous dicte ou à ce que notre intuition nous dicte. Euh, voilà, voilà pour tout ça. Euh, J'espère que euh, ma formation vous plaît euh, et bientôt, prochainement. Euh, je créerai une formation euh, sur les symboles uniquement Reiki. Euh, je vais faire symbole par symbole pour que vous, as pour que vous assimiliez bien les symboles en question. Euh, et alors en bonus, je rajouterai des symboles euh, qui, me sont, euh, qui me sont arrivés par, euh, par la dimension angélique. Voilà euh, et donc ça fera partie d'une autre initiation, mais pour l'instant euh, je vous initie donc au, au reiki magnétisme intuitif, euh, faites ça à votre aise quand vous le souhaitez, euh, quand vous avez mal quelque part, quand vous sentez qu'il y a un manque d'énergie quelque part, faire circuler l'énergie euh, dans vos bras, dans vos jambes, dans votre tête, dans votre plexus, dans votre euh, buste, dans votre dos aussi, euh, vraiment, euh, c'est vraiment, on dit que l'énergie est dite intelligente, mais des fois cette énergie a euh, besoin d'aide pour circuler, et quand on maîtrise, une... quand on a un certain degré, maîtrise, un certain degré de maîtrise de l'énergie, euh, on peut justement la diriger, de manière à favoriser les flux énergétiques dans tout le corps. Euh, vous pouvez faire aussi un nettoyage de l'aura plusieurs fois pendant votre séance. Donc quand vous ressentez une tension au niveau Ric, euh, vous pouvez venir faire euh, des balayages de l'aura plusieurs fois. Toujours bien frotter ses mains pour dégager les énergies négatives ou bien venir... Souffler sur les mains pour dégager les énergies négatives et les frotter pour réveiller l'énergie positive. Euh, et à la fin de la séance, clôturer avec le balayage de l'aura, euh, des pieds jusqu'à la tête, trois fois à gauche, devant soi et à droite. Euh, et bien sûr, remercier le Divin remercier les anges et remercier la protection qu'ils vous ont donnée euh, pendant euh, ce soin en question. Voilà, c'est un soin qui m'a été transmis par l'archange Raphaël euh, et je vous le transmets ici aujourd'hui, donc j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous sera utile. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao